Bonjour je vous ai manqué. hein Franchement, vous aussi, vous m'avez manqué les mecs deux semaines sans sortir de vidéo, presque, hein, même si je suis revenu avec une avant. Ça a fait très bizarre. Nous sommes en plein ramadan, quatrième jour au moment où j'enregistre cette vidéo, et en ce moment, franchement, j'ai moins envie de jouer à Call of Duty. Mais ça veut pas dire pour autant que je n'aime plus cette licence. Il y a quelques semaines, je vous avais fait une petite vidéo où on avait regardé ensemble les meilleurs montages, ou en tout cas ceux qui avaient le plus marqué cette licence. J'avais également fait, si vous vous rappelez, une tier liste des différents bas opus, tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire les meilleur clip compétitif de l'histoire du jeu, avec votre aide quand même c'est important de vous faire participer, j'ai posté un petit tweet, vous m'avez donné votre avis sur pas mal de choses et c'est bien, ça m'a permis d'agrandir la liste et avant de du coup procéder à la vidéo, je vais quand même vous dire qu'il y a quelques critères hein. c'est pour éviter euh, les gens t'as oublié, les gens tirés t'as oublié c'est t'as oublié un tel t'as oublié tel truc, non j'ai pas oublié, d'accord, je vais vous expliquer les critères puis on commence. Au niveau des critères, c'était assez simple pour faire cette sélection. Tout d'abord, j'ai commencé à apprendre à partir de Black Ops 2. Il y avait de super clips compétitifs sur Modern Warfare 3. Je pense par exemple au cloche de Gotha, là, le 1v3 sur Sita où on l'a tous vu. Dans The French Monster, ou des bails comme ça. Mais c'était une époque en 2011, 2010, etc., où les events étaient très peu rediffusés. Et quand il était, la qualité était souvent parce que l'internet était un petit peu bancal donc franchement je me suis dit vas-y si on veut faire ça clean je vais prendre à partir de BO2 là où la production a pris un coup de boost tout simplement c'était beaucoup plus agréable à regarder ensuite deuxième condition c'est le fait que je ne prendrai pas de Call of Duty 4 PC je suis désolé les mecs si vous avez cliqué sur cette vidéo pour regarder du code 4 PC il y a eu des actions légendaires monstrueuses qu'on a tous kiffé regarder dans des montages notamment la vidéo sur les montages malheureusement ces actions là je ne les ai pas vécues donc je pourrais pas trop vous expliquer le contexte parce que là en gros ça va pas être une vidéo de 20 minutes d'action qui vont se suivre les unes après les autres. Je vais raconter des petits trucs, je vais contextualiser la chose, tout ça. Et quand je dis cap PC, bah suis, je, malheureusement, je ne suis pas spécialiste, donc je préfère ne pas tu vois, dire des choses sur des choses, enfin, sur des actions que je n'ai pas vécues, tout simplement. Troisième condition, le clip doit être bref pour que je puisse le rediffuser. C'est-à-dire que je vais pas prendre des comebacks ou alors des clips qui durent deux minutes. C'est-à-dire que dans l'histoire de Call of Duty, il y a eu des comebacks en uplink, en CTF, en SND. Sauf que, frère, ça dure 5 minutes. Tu veux quoi Tu veux qu'on fasse une vidéo de 2h30 Non. Donc il y a plein de comebacks en uplink, en SND ou autre qui ne passeront pas dans cette vidéo. Voilà, c'était mes critères de sélection. Ça vous plaise ou pas Bah écoutez, on va faire avec. Mais je pense quand même que vous allez trouver votre compte et on va commencer du coup jeu par jeu. Beaucoup de Black Ops 2, beaucoup de Call of Duty Ghost, un peu moins de la suite. Tout simplement parce qu'on a tous un petit peu arrêté de suivre la compétition code après. Même s'il y qu avait quand même des clips qui étaient très très intéressants. Bref, trêve de bavardage. C'est parti! Et on commence avec, mesdames et messieurs, un classique. Le triple de Scamp au Call of Duty Championship 2013 versus Complexity. Il faut savoir qu'à l'époque, Optic avait changé leur line-up qu'ils avaient sur Modern Warfare 3. Ils avaient intégré Nate Shot. Nate Shot qui était qu'un youtubeur. Et ils avaient réussi à faire quand même un bon résultat au tout premier tournoi de l'année parce qu'ils avaient battu Complexity en finale d'une LAN à 10 000 dollars. C'était une UMG, il me semble, si tu dis pas de bêtises. Mais pour la suite, c'était allé moins bien. Hein. À la MLG, etc., ils n'avaient pas fait de super résultats. Et beaucoup de gens critiquaient le fait que Nate Shot était dans l'équipe et quand ils arrivent au Club of Duty Championship au moment d'affronter Complexity, autant vous dire qu'ils n'étaient pas favoris. 2-2, uh, round 11, pardon donc dernier round de la dernière carte. Optique en difficulté, Complexity en attaque, et c'est à ce moment-là que Skump, bon, je dirais, décide de mettre une action légendaire. Wow Oh my lord The Gigi Ninja, with the kills oh Skumpy just goes big, look at that kill camp Look at it, look <laughs> at it is... Il y aura beaucoup de recherche et destruction dans ce top, vous allez voir, enfin dans ce top, dans cette vidéo, parce que la recherche et destruction, c'est souvent là que les actions peuvent être vraiment marquantes. Et en parlant d'actions marquantes sur Black Ops 2, il y en a eu encore une en recherche et destruction. C'est le Ninja Diffuse de Karma. Unite versus Envy. Unite, c'était l'équipe que Karma venait de quitter. Euh, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait Impact. Donc Impact, c'était l'équipe qui avait dominé tout le début de Black Ops 2 avec Parasite, Kila, Karma et Mirage le Mirix, hein, c'était son nom, Miracles, hein, je connais avec la petite prononciation et tout. Ils avaient même gagné le Call of Duty Championship et Karma les a quittés pour aller chez Envy, d'accord On arrive à Infinity 2 c'était un tournoi qui avait lieu, il me semble ne pas de bêtises en été ou alors en tout cas... Non, c'était à la fin du jeu, c'était en octobre à peu près. Et euh, dernière carte, 3-3, la game est extrêmement serrée et il se trouve que à ce niveau-là de pression, un round comme l'autre peut faire tourner absolument la partie. C'est ce moment que Karma choisit pour on va dire euh, activer son cerveau. Don't miss out manga. Please please pl oh, no <rire> no Calm up. Oh, vraiment, le ninja diffuse, fallait le tenter. Hein. Ça, c'était quelque chose qui est rare. Allez, diffuse la bombe, donc allez la, la, la, la, la désamorcer sans que les autres le voient. C'est un truc qui se fait, qui s'est déjà fait, qui s'est vu. Et à chaque fois, c'est magnifique. Et il faut savoir que ça a été super efficace parce que pour le coup, ça a permis à Envy de remporter le match complet. Bravo Karma, mais bon, c'est pas la première fois qu'on le verra dans ce top. Et bien évidemment, je vais également vous prendre des actions françaises, les amis. Je serais un criminel d'ignorer les actions françaises. AAA versus Millennium. Si vous suiviez à l'époque la compétition, AAA versus Millennium, c'était un immense classique. Gotha avait passé quasiment toute sa saison chez Millennium, puis était passé chez AAA, juste avant de créer Vitality plus tard, tu connais. Et il était revenu du coup avec l'équipe un petit peu classique qu'il avait, Broken, et Zox. Agony et Azox, Agony qui avait été kické en plus en début de saison par Gotha quand il était chez Millennium, bref, un bordel. Donc il revient avec cette équipe-là, et ils affrontent Millennium, l'ancienne équipe de Gotha, là où il y a Carnage, Riskin, Oxygen, hein, si vous vous rappelez, Oxygène JF, et euh, Maxi, voilà. Donc c'était réellement un gros classique à la Skyland 1, la plus grosse LAN française qui avait eu à l'époque, je pense peut-être même de la saison, 48 équipes, beaucoup d'équipes anglaises qui étaient venues, tout ça. C'était euh, à Villejuif, je m'en rappelle, dans une sorte de lycée, c'était super cool. Et première map, le Hardpoint ultra serré. AAA est devant, Millennium est en train d'enclencher la remontée. C'est ce moment-là que Gotha choisit pour arriver à la fin dans le hardpoint au moment où Millennium est en train de remonter pour effectuer un double qui restera... Mémorable, mon frère. Les joueurs du Millennium, il faut qu'ils contrôlent à 100% ce HP s'ils si veulent pouvoir gagner cette map. Et on voit Broken qui essaye d'avancer, mais les deux fracs qui sont faits, peut-être ça peut le faire encore au niveau du temps, je ne sais pas si mathématiquement c'est possible. En tout cas, Millennium Carnage qui envoie tous ses strikes, il continue d'enchaîner, il trahit son mate un petit peu dans la panique, il essaye d'enchaîner encore. Trois fracs qui sont faits, ça va jouer sur la fin. Les Millennium qui sont sur le point de reprendre le lead. Le conflit qui est fait par Gotaga, Gotaga il faut pas qu'il se monte. il fait le kill! Il va peut-être permettre à son équipe oh là là. de gagner cette partie! Il reste seulement deux secondes! Il c'est en fait, énorme. les joueurs oh Tout simplement, là, énorme. énorme ce qu'on a énorme. vu là à Une seconde, on a vu Gotaga qui tout simplement fait le premier kill ici Et ce qu'il enchaîne, tout simplement Il enchaîne le deuxième et derrière je crois qu'il se fait kill Mais ça a pas suffi au millenium C'est tout simplement monstrueux l'action de Gotaga Il nous a sorti quelque chose tout simplement qui sauve la map là En fait ce qu'il y a de ouf avec ce double de surcroît C'est que Carnage qui perd son duel là dans l'escalier que vous avez vu, il avait la machine de guerre la machine de guerre, enfin la machine de mort pardon donc c'était la sorte de grosse mitrailleuse là comme ça, qui t'assure quasiment de gagner ton duel et Gotha qui monte la fenêtre, qui tue Riskin derrière, il est encore, oui, qui reprend une petite balle de machine de, de guerre du coup ou de mort, ah de machine de mort et qui tue Carnage pour empêcher Millennium de grappiller les derniers points comme ça pour euh, gagner la première map, c'est la folie et c'est ce qui a fait du coup derrière que AAA -A, -A, a enchaîné sur la victoire finale dans ce match, c'est pas non plus la seule fois, je pense qu'on verra Gota dans ce top. On enchaîne avec les états unis et on retourne avec Skump, les amis. Donc, comme je vous avais dit, Optic traversait une sale saison et ils venaient d'effectuer un changement qui en a choqué plus d'un. Ils avaient ramené J-CAP à la place de Merck, d'accord Donc, ils font un changement de roster et ils affrontent Unite à nouveau. Hein. Unite, comme quoi, on aime bien les voir dans les clips, hein. c'est assez marrant. Et euh, Unite, encore une fois, avec Parasite, Nameless, Kila, tout ça, machin, Ricky. et euh, c'était Impact, les anciens Impact, qui martyrisaient souvent Optic. Hein. Impact, Optic n'arrivait pas à les battre et à avec ce nouveau changement d'équipe et Unite qui euh, du coup est une nouvelle équipe mais avec les anciens de Impact les affronte et c'est ce moment là que ce voilà, il prend la scorpion, il arrive sur Slums, centre de la map, le carnage. plan, but he did get the positions fixed one, looking for Ricky inside the hard point. Can he get him? Ricky doing a fantastic job staying alive, finally cleaned up and your score is with 15 now. 189 to 136 the calling is scorp is getting cross map kills with the scorpion. Yeah, so close to even more score shakes if he drops back, tries to fight for position at the next one. Oh, with that kill he gets him anyway, taking out Nemezis right but he's not done just yet, trying to earn up the worst that he gets it. Oh my stumpy. Foley streaks out the ground here in Non cette série moi, elle m'avait marqué et avec les commentaires par-dessus, j'avais vraiment adoré. D'ailleurs, on a parlé de impact, on va enchaîner tranquillement Impact versus AAA Gfinity One. c'est pour ça que là un peu plus tôt j'avais confondu, c'était la Gfinity 1 qui était en été en juin ou juillet, donc Gfinity c'est vraiment un organisateur de LAN qui avait marqué la scène Call of Duty et il y avait toutes les équipes américaines, énormément de top européennes dont AAA, le nouveau roster, là pour le coup AAA venait de se former, avait gagné la SLE, donc la South Southland Event, en France avait fait une bonne Skyline et arrive là-bas, bon pas comme favori parce qu'il y avait Impact et Complexity, mais bon voilà, euh, c'était quand même tu vois un gros tournoi et donc du coup un gros match parce que tu allais te Contre Impact, qui venait de finir deuxième de la MLG derrière Complexity. C'est à ce moment-là, dans un match extrêmement serré en capture du drapeau, qu'il y a eu un des plus gros fails que j'ai vu de ma vie. Overtime, en capture du drapeau. AAA récupère le drapeau en euh, premier round, donc en première prolongation, premier round de la prolongation, en trois minutes et des brouettes. Il leur suffit de tenir trois minutes et des brouettes ou alors de capturer eux-mêmes le drapeau des impacts pour gagner cette carte. À ce moment-là, Broken fait un clutch sur le drapeau de Complexity pour les empêcher de ramener, bah, euh, le drapeau des AAA, quoi. Genre vraiment, ils le ramènent à ça. Azox, à ce moment-là, lance son Hellstorm et le reste catastrophe. Look, we're broken is. <laughs> look this where it is. This is gonna be is. interesting. This is oh gonna be very good. Parasite, I don't know if you he's know done he's done there Has but he's look at him? this. He cuts it back. Can Parasite put this flag in? They're looking for Broken. He's taking shots. That's two players down. Hellstorm coming in. It misses. Another Hellstorm coming in. Can Parasite get oh, it oh, in? No, he no, can't. Broken. He gets shut no, down. By ox, broken. He's also no, Broken. No, What just happened en gros, pour vous expliquer, Azox, avec son Hellstorm, au lieu de tuer le joueur de chez Impact, il tue Broken, qui venait de tuer le joueur de chez Impact, et qui allait ramener son drapeau. Résultat, le drapeau est resté. Bah, en gros, drapeau de Impact, drapeau de AAA, Broken qui va pour le ramener, Broken se fait tuer par Azox, le mec de Impact revient, score. Map pour impact Ça c'est le genre de délire Qui te tilte de ouf Et même quand je vois Les scores finales 42 29 Gotha euh, 39-31 Azox Azox il faisait une bête, de, une bête de map Et sur ce petit fail Il a fait perdre tout seul son équipe Dédicace Zox, T'es un monstre frère Mais cette, euh, cette map Vraiment t'as pas eu de chance mon frère Vraiment Et Regardez les scores de impact Ils sont tous en négatif quasiment C'est dingue C'est dingue Complexity versus Phase. Complexity c'est l'équipe La plus dominante Qui ait pu y avoir Sur Black Ops 2 Vraiment je pense que Complexity c'est un des meilleurs rosters de l'histoire de Call of Duty et c'est celui qui a vraiment fessé globalement toute la saison. On arrive à une LAN MLG, c'était une full sale, un truc comme ça, je sais plus exactement comment elle s'appelait, mais je me rappelle, elle était dans une sorte de, de SWC, mais à l'américaine. Et à ce moment-là, six se retrouve dans un 1v2 versus phase. Je sais que ça va paraître abstrait pour certains, mais là, il aura littéralement mis des passements de jambes, des dribbles. Je vous laisse regarder ça. Oh, turns on him. Now it's gonna be basically a one vs. one against Krim. Can he find the kill? He's behind him 30 seconds big. Oh my, Krim with the Ah non, vraiment. Le cerveau, les passements de jambes, magnifique. C'est que 1v2, mais je te jure que le résultat, moi, il m'avait marqué. Il était absolument sublime. Et avec la hype derrière les commentateurs, forcément, ça rend le truc golden. golden pardon. On continue avec un grand classique. On retourne en France, Southland Event, LSS le 13. On se retrouve avec Millennium du coup, euh, Carnage, Maxi et compagnie, Oxygen, JF et Riskin face à Steals Gamer. Donc Steals Gamer, moi, c'était mon ancienne structure quand j'étais chez Gamoniac. On avait split notre euh, roster et donc, du coup, Steals Gamer avait récupéré le roster de l'époque Western Digital enfin qui sera Western Digital par la suite Zyler, Tony ja, il me semble Yako et Xerox. donc c'était vraiment un roster très très bon qui avait fait de très bons résultats donc ça donnait vraiment là un énorme choc capture du drapeau on est dans les derniers instants il me semble de la dernière euh, peut-être je crois que c'est en prolongation un truc comme ça et Steel Gamer est à l'attaque Yako réussit à faire un premier kill et en duel contre Maxi il voit qu'il reste peu de temps moins 2 du côté de Millennium. donc deux personnes de chez Millennium étaient mortes à ce moment là Yako il se dit quoi Il se dit bon, vas-y, je suis en duel, ça passe pas, je prends le couteau, je prends le drapeau, j'y vais Est-ce que Yako va pouvoir le tuer Il arrive pas à le tuer, reprend le drapeau, il préfère passer par le cassé, c'est très bien joué de sa part. Oh la la la, il coupe par oh, le middle Et là il va, y a quelqu'un qui va monter Oh, oh, oh, oh Un run de légende qui permet à Steel Gamer de remporter euh, cette carte du coup Et même ce match ils finiront deuxième de cette lane derrière AAA Et c'était vraiment une folie Le run était absolument magnifique Parce qu'en en fait si vous voulez à l'époque sur Stand Up personne passait au mid Personne passait au mid c'était trop risqué Tu te faisais allumer par les score streaks Tu te faisais allumer par l'équipe adverse Sauf que lui dans les derniers instants avec le mini contexte Il a saisi Il a pris sa chance Ça a marqué des esprits C'était incroyable Yako dédicace à toi mon frère continue avec encore du Black Ops 2, il y aura beaucoup de Black Ops 2 mais après il y aura beaucoup de Ghosts, après ça sera d'autres jeux et tout, vous verrez. On continue avec Impact versus Complexity mes frères folie. Alors il faut savoir qu'à l'époque Impact, je vous l'ai dit, il dominait le début de saison ils avaient gagné le Call of Duty Championship, la MLG Dallas et compagnie, et là on se retrouve avec la meilleure, pour moi c'était vraiment la meilleure ligne de l'histoire de Call of Duty MLG Anaheim, juillet 2013 sur Black Ops 2. Un niveau monstrueux toutes les meilleures équipes, Epsilon, l'équipe européenne qui va là-bas pour mettre des tartes. bref le classique du coup la grosse opposition entre le nouveau roster Complexity qui venait de récupérer. Clayster, donc Clayster qui était chez Unite et Impact qui venait de créer leur propre structure en lâchant Faricot hein, parce qu'avant ils étaient Faricot. Les euh, matchs bat son plein et arrive un point stratégique Slums. C'est à ce moment-là que Aix, d'accord, un joueur iconique de cette licence, décide en début de carte comme ça de prendre ses couilles et de les poser sur le front des adversaires. They just gotta keep defending it as impact ah non, cette série était trop insolente Vraiment, oh, cette série était trop insolente Incroyable, avec les commentateurs par-dessus Les kills à la fin Même le dernier kill Il pisse littéralement sur Parasite La folie, réellement, c'était... Ça m'avait marqué Ça marqué Mais je pense aussi que je serais un assassin Si je vous faisais un top des clips Qui ont marqué un peu l'histoire de Call of Duty 100 mètres Mon triple kill en B23R Enfin, le quadruple oh, C'est je compte le petit. D'avant, tout ça, machin. La folie. Alors là, je vais vous le recontextualiser à ma manière. Gamoniac, c'était mon équipe du début de saison. C'était une équipe avec laquelle j'avais toujours voulu teamer sur Modern Warfare 3, etc. Des joueurs que je connaissais depuis très longtemps. On s'était finalement réunis. C'était la première LAN. On arrive en demi-finale Winner Bracket. On joue Millennium à la fin de la journée du samedi. Millennium, la nouvelle équipe de Gotha, la première salariée et compagnie, machin. C'était vraiment la folie. À ce moment-là, on est à 2-0 euh, down. Donc on était en train de se faire tarter. On gagne la capture du drapeau avec, euh, ouais, je vais pas me la racler, mais j'avais fait des des travaux On arrive à la fin du point stratégique. On était, on va dire, quand même confortablement devant. Il fallait tenir le point pour éviter Millennium de nous remonter et de gagner la partie. C'est à ce moment-là que bon, hein, Nani ils sont loin. Ah, ça va arriver par le bas. Ça va arriver par le bas. Il faut qu'il se replace. Nani, tu vas avoir un duel là, à gauche. Il arrive. À est bien joué Attention, il sera 239. Nani, faut qu'il fasse le taf. Oh mon dieu Nani ce que tu nous as ah pas fait oh, il a refait il a avec les... Oh là là là là attention les Soit Oh Je faire un câlin Nani Mon <rire> oh, dieu c'est incroyable oh, On a mon frère On a envoyé du sale, c'était archi lourd. C'est un trip qui restera vive dans ma mémoire, avec un petit peu de réussite. Hein. Vraiment, quand tu regardes le premier kill comme ça, je le tue de loin. Le deuxième, je n'ose suffisamment quand il saute à côté de moi et tout, vraiment. C'était la folie. Bon, je me dédie, moto dédicace pas, mais il m'avait marqué ce clip, il était quand même très très très très cool. Terminé pour bo 2 avant de passer sur Ghost, je vais quand même mettre un petit SO pour la série de 28 de Karma. Donc Karma a fait une série de 28 à la GFINITY 2, le même où, euh, là où il avait fait la. Ninja Diffuse, contre Enigma. Donc Enigma, une équipe européenne qui était forte, hein, vraiment, il n'y avait que des top players dedans. Série de 28 kills en points stratégiques, c'était le genre de truc qu'on voit que en classé. Lui, il a foutu en compétitif, incroyable, karma, le goût. On arrive sur Call of Duty Ghost et un des premiers clips que je voulais mettre, j'ai envie de commencer avec du lourd, c'est le ace de Proofy contre Evil Genius' Complexity. Donc, Complexity, le roster, voilà, je vous en ai parlé juste avant, venait de passer chez EG, Evil Genius, une des plus grosses structures PC assez euh, connues. Et Optic, eux, venaient d'avoir euh, ce nouveau roster, donc avec Proofy, Clayster et compagnie. On est au X Games, donc il faut savoir que X Games, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est un truc de sport extrême avec genre du snowboard, du VTT, tout ça machin, enfin du BMX, parce que du VTT, ça fait un peu vieux. Et ils venaient d'organiser un Call of Duty, genre les X Games qui font un tournoi Call of Duty avec une médaille d'or des X Games et tout, un truc très stylé. C'est dans ce contexte que Proofy arrive sur la SND, son équipe est en retard, d'accord, et il leur clôt la map, mais de la meilleure des manières possibles. C'était magnifique. Regardez-moi ça. Not gonna il me find a second as well, though. He is gonna be the door. Brufy gets two! There's one more there as well. Proofy needs to be careful because he was very weak. The warway's gonna come in. Proofy stop shooting! He's gonna love the third! Proofy's so close! There's another three! The Bruffy! Proofy just win huge! Oh my god! A partir de ce ace, du coup, euh, vu que c'était la grande finale, Optic gagnera le reste et remportera ce tournoi ô combien prestigieux et partira du coup avec une magnifique médaille d'or des X Games. Franchement. Superbe. On continue tranquillement avec Cream Six. Cream Bot, la suite. UMG Niagara. Donc, euh, Niagara, les chutes, machin, tu connais. Complexity. Donc, ils n'étaient pas encore passés chez EG. Versus Envious. Donc, euh, Envy avec, euh, tu connais, Rambo, Parasite et compagnie. Donc, un roster très, très bon. Je crois que c'était vers le début du jeu ou alors quelques mois après la sortie. Et c'est à ce moment-là, voilà, pareil, hein, Cream Six, il arrive. Il est, euh, du coup, en domination. Et il décide d'envoyer une série de 6 qui te rappelle que même s'il commence le clip en négatif 1 hein, 5 8 à tout moment il peut te pisser dessus Oh, oh Holy sweet baby oh, Jesus! Oh my goodness! What a play out of Crimsix! Il gets what was that? 6 in seven. a row? Oh, make And it 7! 7 now? Crimsix, you are the Terminator! <rire> Ce genre de clip phénoménal. On continue! Vitality ESWC versus Just Us. Just Us, c'était une équipe américaine qui était venue à l'ESWC 2014 de fin d'année. Et Vitality était en recherche et destruction. En plus, c'était une équipe qui était correcte. Il y avait Unable, il y avait Parasite et tout. Donc, c'était pas une équipe. Enfin, je crois qu'il y avait des pick-up Parasite. C'était en pick-up notamment, c'est-à-dire qu'il jouait pas d'habituellement avec cette équipe-là, mais qui était venu spécialement pour l'occasion. Broken se retrouve en 1 versus... 4, bombe posée. Et là, il nous a montré, mais une intelligence de jeu du rarement vu. La finalité est trop stylée. Dédicace à toi, Bronx. Broken, situation d'un contre 4 contre les Justus Ça va être extrêmement compliqué. Il prend le premier kill, le deuxième. Attention, pourquoi pas le 1, v3 pour Broken Il y a un joueur qui est sur la bombe, il ne le sait pas encore. Oh, attention, Broken qui va aller dans le il Va prendre le premier kill peut être. Attention, Broken qui peut tout à fait le faire. Il reste 22 secondes. Oh, il est pas oh, trop mal là, Broken Brocken qui met encore des hit marqueurs. Broken il était en 1 contre 4, il est maintenant en 1 contre 2. Allez, Broken qui fait le troisième kill. Il a vu le troisième, il le joue intelligemment, il a le temps. Faut pas qu'il meure maintenant, Broken. Très très bien joué, Broken qui joue le temps et qui va remporter ce contre Broken. Broken, mesdames et messieurs, casse ah. pas tout. Applaudissez-les Mais quelle round de sa part Et en parlant de clutch, et en parlant de clutch, franchement, en termes de rapidité de clutch et d'importance de clutch, c'est réellement, je pense, je sais pas, le clutch qui m'a quasiment le plus marqué de l'histoire de Call of Duty. Non, pas le... Non, en vrai, non, j'abuse. Mais on va dire qu'avec l'importance du contexte et la réalisation de celui-ci, incroyable. C'est en tout cas l'un des, des clutches qui m'a le plus marqué. On est au Call of Duty Championship. Epsilon, une des meilleures équipes européennes avec Jer, euh, Tomei, Swanny et euh, Flux affronte Envy. Donc, euh, un vrai, vrai, vrai bon roster. Dernière map. Donc, 5, cinq, euh, cinquième map super serré. Envy est euh, devant. Du coup, il y a 4-4. Quatre, quatre. 4. C'est méga serré, la game avait été relancée et tout ça machin. Envy se retrouve en 1 versus 3. C'est à ce moment-là que Nameless balance un triple kill absolument magnifique. Oh, <cute> oh. <cute> oh. <cute> un poil de réussite quand même hein d'accord euh, parce que à la fin on voit je crois le joueur épiciel je crois que c'était Swanick Escalade sans faire exprès le machin alors qu'il voulait peut-être simplement sauter c'était un des défauts de Call of Duty en tout cas sera fou Envy finira deuxième de cet event derrière Complexity qu'il avait qu'il avait remporté du coup et Study le joueur de chez Envy il avait mis un tweet super stylé à l'époque il a dit oh je suis arrivé à l'event j'avais 13$ dollars sur mon compte j'étais fauché je suis reparti de l'event avec 50 000$ enfin 50 000 plus 13$ dollars donc euh, c'était la petite histoire de Study euh, qui était pas très fortuné dans la vie qui remporte 50 000$ quand à Call of Duty, belle histoire, c'est cool. Et on continue, les amis, on continue sur Call of Duty Ghost, encore une fois, avec Evil Geniuses versus Optic, encore une fois, donc Optic, le même roster que OX Games, et Evil Geniuses qui venait de faire un changement en remplaçant Karma par Dedo, Dedo, qui était un bon joueur de la scène à l'époque, mais qui n'avait pas le niveau de Karma, je pense qu'on peut à peu près tous être d'accord sur ça. Match de poule, très important de cette UMG Nashville, c'est à ce moment-là pour euh, un uplink que... Je sais pas, Scump décide de balancer un full, même un six-piece absolument sublime pour conforter l'avance de son équipe, leur permettre de remporter ce match qui avait beaucoup d'importance et à Optic de progresser dans le winner bracket. Je vous laisse voir. Et Scump's gonna go through this door. They are gonna get a respawn in time, but he's gonna get another one. Scump is oh, still going. Oh sweet God! He gets the other one. He gets it! <rires> the harder on their feet after Scump just... Oh Dear God! Et ce sera tout pour Call of Duty Ghost. On va continuer avec les autres jeux à partir de maintenant. On a fait une bonne partie de la vidéo. Euh, ça va toi? T'as pas l'impression de? Hein de... D'être une intrus. <rire> Donc maintenant que j'ai fait BO2 et Ghost, j'ai fait la plupart des clips que je voulais vous montrer. Il y aura moins de clips maintenant sur les autres jeux, mais voilà, je pense que j'en ai fait quand même une bonne partie des principaux qui ont réellement marqué les esprits. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas sur les autres, juste que c'est différent, Suivez suivait peut-être un peu moins la compétition, mais commençons malgré tout sur ce 1 versus 3 de Cream 6. Encore, Cream 6 vs Envy, on est en demi-finale, winner bracket euh, bah, d'une MLG, euh, Voilà, je sais plus exactement laquelle, mais d'une MLG extrêmement importante. C'était le roster, je pense, le plus dominant de l'histoire de Call of Duty. Cream Six, Scump, Formal et Nate Shot. Non, il y avait encore Nate Shot. Non, c'est Cream Six, Formal, Scump et.. J'ai bugué. Cream 6, Formal Scum, Karma. Voilà. Bon. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore effectué le changement. Donc, cest veut dire que cette MLG devait être avant le Call of Duty Championship. Parce qu'en gros, sur Advance Warfare, Optic ont pris Karma pour effectuer, prendre le roster All-Star que je viens de vous dire après le Call of Duty Championship. Donc, ça, c'était une MLG avant. Et malgré ça, bon, Cream 6, il a pas trop attendu pour nous montrer que c'est définitivement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Regardez-moi ce clutch incroyable. And he's gonna he's crazy. He's crazy. He's crazy. And he's going to be de cool here. Here all get eyes on with Jake Cap. Stay on with. Incredible. Oh no, absolute god. Him monster. Oh. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, vous m'en voudrez pas. On continue ESWC encore. Salut Aneta. ESW Aneta, il faut. Voilà. ESWC en France. Donc c'est le ESWC 2015 avec une énorme fanbase optique. Formal était très connu pour son sniper Denial. Et l'équipe qui avait réussi à remporter, du coup, le Call of Duty Championship à l'époque. Donc, c'était réellement une game extrêmement serrée. Et c'est là-bas que Optic réussit à battre Denial avec Unable en pick-up. Mais Formal a fait un show absolument monstrueux avec, en plus, les commentaires en français. Regardez-moi ce clutch au sniper. Voyons voir ce que Clayster peut faire au sniper. Pour l'instant, c'est Formal qui... et Scope qui... Voilà, encore une fois Formal qui crée la différence au sniper. Je te le disais, il est réputé. Oh, il prend le deuxième kill au sniper. C'est pas réputé. Pour... Oh oh oh oh oh oh Arrêtez-le C'est un festival formal 6-2, 3 kilos sniper oh oh Le on continue sur Black Ops 3, les amis, encore du coup le SWC. Vraiment, à l'époque, les Américains, ils kiffaient, hein. ils adoraient le public français. Le SWC, si vous avez participé à un SWC, que vous avez ramené de la hype là-bas et tout, c'était vraiment un des tournois les plus incroyables de Call of Duty parce qu'il y avait une ambiance, du niveau, tout était réuni, la foule était en délire. Splice, nos champions européens, même si c'était des Anglais, il y avait toujours la, la petite rivalité en Europe versus Américain. Et donc, souvent, les personnes étaient pour Splice, même s'il y avait une grosse fanbase optique. Scump. Bon, tu vois, il démarre le clip, il est genre 18-7, propre, Splice se prend une petite fessée. C'est à ce moment-là que Scump sort ce qu'il a décrit comme lui-même, le clip le plus incroyable de sa carrière. Une série de sets absolument phénoménale. Il était fou, hein. avec un petit chibag au milieu. Regardez it just shows how well if you communicate and pinch together look at this scoreline you know more than anything i think Spice oh. <laughs> tout hein, hey, dans les clips qui ont marqué l'histoire du competitive code, il y a également des clips un peu drôles, regardez-moi ça CWL, code War League, optique encore une fois affronte TSM, donc TSM, Team Solomon, la structure américaine qui venait de se mettre sur Call of Duty en prenant un roster correct mais pas terrible non plus, je pense que vous allez voir pourquoi pas terrible, regardez-moi ce fail et ce que Karma a mis aux joueurs, <rire> des barres de rire la vie de la regardez ça This is just comedy right now though. Karma versus Karma's oh, it's throwing gonna his controller at the wall. It's gonna happen. In five seconds. It's gonna happen. Karma's throwing his controller at the wall. Three, two, one. Peekaboo. Oh no! Oh no! Oh no! Oh, oh. Ah vraiment, moi je pense que si je me foirais comme ça Et si je prenais comme ça un turn avec euh, du coup le spécialiste Là c'était, je sais plus comment il s'appelait, Firebreak Avec la Heat Wave, la, la, la, la, la vague de chaleur, voilà <rire> Tu vois il a voulu faire le mec avec le pompe et tout Ça c'est totalement retourné contre lui Tu feras pas le kéké la prochaine fois Je pense pas qu'il l'a refait de toute manière On continue avec ce clutch monstrueux Luminosity versus... Elevate, Facento est en 1 versus 3. Et c'est là que tu vois quand même que les spécialistes de BO3 étaient assez bien foutus parce qu'ils étaient stylés, pas trop cheatés et ils permettaient d'avoir des actions incroyables comme celle ci Regardez-moi ça, les amis. Oh, oh, that's that's made, oh, put put well? Je vais sauter Infinite Warfare Il y a sans doute eu des actions incroyables dessus mais moi j'ai vraiment pas aimé le jeu j'en ai vécu quasi aucune Je donnerais bien le comeback de Envy en uplink face à United il me semble pour peut-être remporter le champs je sais plus mais bref c'était globalement un jeu que j'ai pas trop trop squatté pas trop trop suivi donc ces clips me font pas spécialement plaisir donc il n'y en aura pas par contre on va sur World War 2 et là la folie je vous mets le contexte Face versus Optic Gaming Grande finale D'un euh, tournoi Enfin d'une MLG D'un truc comme ça Bref d'un tournoi Phase Première map Remonte optique. Une remontée, stylée, rien à dire, mais qui met déjà un peu optique au fond du trou. C'était l'époque où euh, le roster formal Scum Karma Cream 6 commençait à avoir un petit peu de mal et on parlait peut-être de changement après quasiment euh, 3-4 ans ensemble. À ce moment-là, FaZe se retrouve en recherche et destruction. Optique est devant 5-1. FaZe remonte tout le long avec des petits 1v2, des clutches, des bails comme ça. 5-5, Optique croit avoir fait le plus dur en se retrouvant en 3 versus 1. C'est à ce moment-là que Attach leur montre que non, en fait. It's all The comeback seems to be dead. The comeback seems to be dead, but he runs through his own artillery! He runs through his own artillery! And now it's a one versus one! Yeah, but Krim knows where he's going. He Krim has read this perfectly, but I think Attach saw him. Did Attach see him? One on one. Oh my god, Krim's hitting mid-map. Attach comes back. Here's the gunfight! Attach is able to win it! Et pour la petite histoire, juste derrière, FaZe remportera ce tournoi et ça mettra fin à la dynastie optique parce que je crois que c'est à ce moment-là qu'il y aura les premiers changements d'équipe dans euh, ce roster assez légendaire. Le 1v3 est phénoménal. Voilà, le 1v3 est finalement le double direct avec le 1v1 derrière. C'était de la folie. FaZe enfin, avait remporté ce tournoi qui était quand même d'une belle importance. Fast forward après World War 2, on va sur Black Ops 4. Et bien que ce jeu n'était pas trop aimé, c'était la première fois qu'il y avait du 5 versus 5. Alors du coup, un Ace en 4 versus 4, bah, c'est quand tu fais un 4 pièces, quand tu tues les 4, un Ace en 5 versus 5, faut tuer les 5. Bah, c'est ce que Dashi a fait. As Pas fini parce que dans la même game, juste après Dashi, il y a TJ Ali, le nouveau joueur de chez Optic. C'était à ce moment-là, tu les changements dont je vous ai parlé. Bah, TJ Ali lui aussi s'est dit Ok, bon, Dashi, tu fais ça, mais je crois que je suis à peu près du même calibre. Regardez-moi ça. Ah, franchement, incroyable. Ouais voilà, incroyable. Rien à dire, genre, ce, ce clip m'a émarqué. Derrière, on continue. Simp. United a remporté, il me semble, si je dis pas de bêtises, la finale du euh, Call of Duty Championship de cette saison-là, donc euh, de euh, 2018. Simp, c'était sa première vraie grosse équipe. Depuis maintenant, c'est un top player incroyable qui a même encore fini deuxième au Call of Duty Championship de Modern Warfare. Il termine, voilà, une recherche et destruction face à Units, une belle équipe anglaise, avec un triple sniper. Bon, la fatigue, la fatigue, c'est la fatigue. Oh, Je vous ai fait le petit discours sur le 1v5. Enfin, le, du coup, le, le, le full team en 5 contre 5. Donc, t'as besoin de faire 5 kills et pas 4. Bah, c'est pareil pour les clutches, en fait. Quand tu clutches toute une équipe en 5 versus 5, bah, tu fais un 1v5. Bah, c'est ce que Looney, il a fait. Incroyable. First ever 1v5 clutch. Looney in a 1v5 spot. He's able to pick up two. Finesse with his life. Oh my god. That's now three in a row. Can Looney pull this off? He's able to get back to full health. They line up in front of him. He's able to dip, dive, get Finesse. It up, and 1v5. now it's the one versus one. What is this from Looney? He still gets away. 30 seconds now on the clock. Phantoms versus Looney. Looney waiting. Looney the angle! Looney the 1v5! What is that?! Et on termine tranquillement. Pareil, je vais un peu sauter Modern Warfare 2019. Pas qu'il y ait eu d'action euh, pas incroyable, mais bon, j'avoue que je les ai pas toutes vécues. Donc, j'ai pas spécialement fait de recherche. Juste, je suis obligé de mettre un clutch récent, assez récent, d'accord, les amis. Qui s'est passé, là, je crois, il y a deux semaines, lors d'un petit, euh, d'un major, je crois, donc un, un tournoi vraiment très important sur Call of Duty. Qui va éliminer, du coup, Optic Chicago face à Rocker, qui va d'ailleurs, gagner le tournoi. 2-2-5-5. Optic étant 3 versus 1 et fait l'erreur absolument incroyable. De s'aligner sur la bombe. Tu joues l'action 1000 fois, ça donne 999 fois pas ce résultat. Bah là, ça l'a fait. Regardez-moi ce 1 vs 3 par accuracy. C'est comme ça qu'ils ont de information, mais ça peut être ce qui m'intéresse. Dashi hits les shots. Scump puts one down. Accuracy. Non, so il a un gunfight pour faire un it intéressant. Il va être attaché, to rally de rallier à across. Il va hitter Xyz holding, holding, wins the fight. Accuracy, accuracy et Are you kidding? Et c'est ainsi que se clôt cette vidéo incroyable. J'ai quand même un petit clip bonus à vous proposer, les amis, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout. On est sur Black Ops 2, donc on y retourne. Premier tour d'un tournoi assez important. Donc c'est une UMG Atlanta. Envy face à Conquer. Donc Conquer, c'est une map, enfin c'est une équipe pas hyper connue. Avec des mecs vite fait connus de la scène Mais qui étaient pas dingues Envy c'était le gros roster Et vu que c'était le, enfin, le premier match du tournoi Ça se jouait en BO3 Donc le premier qui gagnait deux cartes Il y a un 1 On est en capture du drapeau Prolongation Donc euh, il y a eu la, les demi-temps Donc c'est la dernière mi-temps de prolongation Donc c'est le quatrième side quoi Celui qui euh, ramène le drapeau Remporte ce match Ça se voit là que Nifty Un gosse de 16 ans mais un double kill, mais quasiment un des plus importants pour permettre à Envy bah, de dégager dans le loser bracket à la surprise générale, mon frère, regardez ça. Secondes, This is clutch time, he gets oh. shut down, Nifty last alive. And he's I think gotta he... do it, he's I... gotta do it. Nifty could get. Nifty does it. He wins the gunfight, oh my god, he won the gunfight. Nifty's making his way down, if he caps it, Envy's going to lose his bracket. 5 seconds up, Et ce qui est dingue dans le clip aussi, c'est que Nifty derrière, il arrêtera Call of Duty parce qu'il avait pas l'âge, il passera sur CSGO et il sera joueur professionnel sur CSGO chez René Gates et chez Envy. Avec des wins en tournoi super respectables. J'ai regardé sur sa page CSGO Pedia, des 30 000, des 40 000 dollars en tournoi. Franchement, beau gosse. C'est ainsi que se clôt cette vidéo des meilleurs clips de l'histoire de Call of Duty compétitif. J'espère que vous avez apprécié. Je m'excuse encore une fois, j'ai pas pu tous les mettre. Et malgré ça, la vidéo, elle fait euh, plus d'une demi-heure. Donc, euh la folie, hein. ça aurait été impossible d'être vraiment plus concis à moins de faire une vidéo d'une heure et demie avec juste les clips qui s'enchaînent. J'avais envie de mettre un petit peu de storytelling, un peu de hype et vous expliquer certains clips. J'espère que ça vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, tout ça, ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai fait les meilleurs montages, les meilleures actions. Je verrai s'il y a peut-être des petits trucs à faire comme ça, peut-être les meilleurs clutchs en SN2, mais bon, là on en a vu quand même quelques uns. Je sais pas, je réfléchirai. Il y a peut-être des balles, il y a de ça à faire qui serait intéressant. En tout cas, si ça vous a plu, ça me fait plaisir. Que Love Duty, c'est une sacrée licence, même si on aime dessus, on a placé quand même de sacrés moments c'est important. De le rappeler, c'est tout pour moi pour cette vidéo Et je vous dis à la prochaine les amis, bisous